Nous sommes tant trompés, nous nous sommes tant trahis, et pourtant sans jamais se perdre. Nous avons le plaisir, à, parfois en dessous de tout, d'être semblables à nous-mêmes, à exorciser l'amour par peur qu'il blesse trop. Nous ne savons vivre qu'ensemble À te reconnaître ainsi J'ai la mélancolie de ton corps Je parcours ton visage Et retrouve tous nos souvenirs tes lèvres me découvrent, mes mains te réapprennent, Tout recommence une nouvelle fois. Nous avons des jeux secrets, et de ces codes naissent des fleurs, Que nous nous offrons en souriant, À la distance d'un rire. Sombrons l'un dans l'autre en évitant nos regards, les promesses de s'oublier, deviennent paroles étrangères de se fuir, on se retrouve à te reconnaître ainsi, j'ai la mélancolie de ton corps.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 Et plus rien ne compte alors Que ces étreintes qui nous enivrent Que le temps de vivre à deux Et tout gonflé de nous-mêmes Tout gonflé de notre joie Nous jouissons de nos erreurs Prises au corps une nouvelle fois Déjà faites, refaites encore